C'est une fausse peur. Donc, il y a une peur en surface, mais derrière, il y a une sorte de, de puissance. Il y a une énergie qui, qui était enfermée par une fausse peur, par une peur illusoire, qui essayait de sortir. Et cette énergie, si je me branche dessus, ça résonne quoi Alors c'est une espèce de... Alors, je perçois deux, trois trucs dans cette énergie, au sein de cette énergie, c'est quoi un, un portrait de soi-même, un... Alors, ouais, voilà. par les symboles, ça va, ça va commencer à faire bouger Alors, cette énergie est composée d'un portrait d'un portrait de soi-même, d'un... d'un cocorico, et... d'une euh, d'une sandale ok ça c'est marrant que l'information vienne comme ça moi ça me, ça me permet de passer sous, euh, sous sous les défenses du mental en utilisant des mots qui n'ont visiblement pas de sens d'ailleurs c'est soi-disant c'est aussi comme ça que je procède parfois pendant la pendant la formation en ligne sur la pour développer la clairvoyance je fais connecter aux gens des informations, des mots qui n'ont ni qu'une ni tête pour le mental. Ça permet de, petit à petit, rebancher la clairvoyance. C'est une approche. C'est un exercice qui a été sympa à faire. Sandrine pourra vous le dire. <rire> Et, euh, ok. Donc, ces images. Le portrait de soi, c'est ta culpabilité, Isabelle. Le cocorico, c'est ta place dans le monde. Et la sandale, c'est... Euh les traces que tu laisses dans ta vie. Donc en fait, cette énergie vient de, me vient de parler d'une de... forme de culpabilité que tu aurais. Ouais. Ok. Ça résonne la culpabilité que j'ai à me retrouver dans mes propres traces. Donc en gros, tu es cohérent avec to, ton, ton choix. Donc c'est le truc du... Bah, je suis super content parce que je sens que c'est aligné. Et en même temps, je ne supporte pas de valider mes propres choix. Donc en fait, tu es sur une thématique... <coughs> tu es sur une thématique d'auto-validation de tes choix. Et auto-valider tes choix, c'est quelque chose qui est pas facile parce que ça vient remettre en cause ton système familial euh, dans lequel tu as grandi. Ça vient remettre en cause euh, la valeur du travail. La valeur du travail qui a bougé. Alors, qu'est-ce qu'il y a à dire pour remettre ça en cohérence et c'est en lien avec le groupe. Donc là, je suis déjà branché à l'énergie du groupe. Donc la valeur du travail, c'est... Le travail, ok. C'est un espace de libre expression qui n'a ni queue ni tête, qui n'a pas de forme à la base et on lui donne une forme à travers nos préférences. Ce que l'on veut, ce que l'on ne veut pas. Parce que ce que l'on veut et ce que l'on ne veut pas crée un chemin dans la forêt. Dans la forêt vierge Ça vient me parler pour le groupe d'une espèce de... d'une difficulté à assumer ses préférences, ou plutôt à, à aller dans le... à parcourir le chemin de mes propres préférences. Ouais, voilà, c'est ça. Voilà, on cool.